C'est à peu près, c'est à que tu parles prêt. Ouais. Yeah. Un rôle. Ah. Oh. Si, ouais, Ça roule Si vrai, j'ai eu 15 ans cette année toi, euh, 486 Ça fait donc moins de 670 On est donc en 2600 <rire> Non, c'était parfait Ouais C'est ok Ça okay. roule se tournez vers vous, là, vous avez... oui, il va passer devant nous, il va Alors nous sommes ici pour filmer une scène euh, moyenne âgeuse euh, d'anatrice. Je vais faire un échange ça euh, Attendez on on peut se parler ensemble ouais. vous, euh, vous vous parlez au centre des costumes. Ouais. Là après, euh, il y a les moines qui vont arriver au stand des Noemi. Attendez un peu, qui vont partir. Puis là après... Oh, Bonjour Je suis de France... Bonjour Blanc, merci à vous. je avez écrit ça... Vous Vous C'est pas trop, je C'est là. prêt. C'est C'est